J'espère. On Vous donne une, une liste légale pour être libre. Libre. Après. Après. Mais Après. Après. excusez-moi. je voulais respecter que je ne peux pas dire. Il est interdit. Maintenant, la procédure c'est secrète. Seulement les avocats ont peur dans la procédure. Ce n'est pas pour oh. Was she aware of the money in the house? No. Yes. yes.